La taille de formation, je pense que les premières années, quand je dis juste au sécateur, c'est parcourir la parcelle. Donc en système agroforestier, on est dans des densités en zone de plaine entre 30, 50, voire 80 arbres à l'hectare. Donc c'est plutôt du parcours les premières années, c'est-à-dire la taille de formation va être quelques heures, je veux dire... À l'hectare, c'est vraiment rien, c'est vraiment parcourir la parcelle. Donc en coût financier, je veux dire en fonction du coût, mais c'est entre 20 et 30 euros de l'hectare, voire 50 euros de l'hectare. Après, dès qu'on passe à de l'élagage, donc là on va monter vraiment l'individu avec des coûts plus importants. Un élagage final, c'est-à-dire en partant de 0 à, à, à 6 mètres d'hauteur, va je pense cumuler, elle va être vers les 6 à 8 euros de l'arbre cumulé. Donc, je veux dire, ramener à 50 tiges à l'hectare, c'est quand même pas une somme astronomique. Hein. 50 fois 8, ça vient vers les 400 euros de l'hectare. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est quand même lourd et trop, trop important pour la personne. Mais je pense que ce qui est important, c'est de le prévoir. S'il y a des retards, ça double ou ça tripe. Et quelquefois, le résultat de qualité est vraiment très mauvais. Et là, je pense qu'au niveau même, euh, quelquefois, malheureusement, il y a des choses qui sont irréversibles qu'on ne peut pas faire. Hein, on le voit bien sur des, des merisiers ou des noyers qui ne sont pas du tout taillés. À un moment donné, il y a un stade c'est l'échec total. Donc, surtout à des densités faibles, il faut que la majorité des arbres, on les amène jusqu'à la fin et qu'ils soient convenables. Je ne veux pas dire à 100%, mais il faut quand même être sur une gamme au moins de, de 80 à 90% de tiges qui soient viables et durables par rapport à ça.